anatomie de l'aorte abdominale. Pour étudier l'anatomie de l'aorte abdominale, on va adopter le plan suivant. D'abord une définition, ensuite une anatomie descriptive, on va étudier ses rapports, ses branches terminales et enfin ses branches collatérales. L'aorte abdominale est la partie terminale de l'aorte descendante située dans la cavité abdominale. Elle constitue le tronc nourricier de la partie infradiaphragmatique du corps. L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique après la traversée du diaphragme. Elle est divisée en deux segments par rapport à l'origine des artères rénales. Le segment 1 au aorte abdominale susrénal et le segment 2 au aorte abdominale sous-rénale. Sa situation est profonde, plaquée contre la colonne lombaire. et il occupe avec la veine cave inférieure la région rétro-péritoniale médiane. L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique au niveau du hiatus aortique du diaphragme, en regard de Th12. Elle descend sur le flanc gauche de la colonne vertébrale suivant une direction légèrement oblique en bas et à droite et l'on décrit dans son ensemble une courbure à convexité antérieure qui oppose la lordose lombaire. L'aorte abdominale se termine en regard de L4 par bifurcation en trois branches les artères il y a communes, droite et gauche, et l'artère sacrale médiane. Elle présente une longueur totale d'environ 16 à 18 cm, avec 4 à 6 cm pour la portion du segment susrénal et 12 à 14 cm pour le segment sousrénal. Son calibre est variable. À son origine, il fait 16 à 18 mm de diamètre. Et à sa terminaison, il fait 12 à 14 mm. Pour sa structure, c'est une artère du type élastique. Elle possède trois tuniques, interne ou intima, une tunique moyenne ou média qui est épaisse, et une tunique externe ou adventice. Pour les rapports, a son origine à travers l'hiatus aortique du diaphragme, l'aorte répond au canal thoracique. Au cours de son trajet, en arrière, elle répond à la face antérolatérale gauche des corps vertébraux depuis T12 jusqu'à L4. Entre aorte et squelette osseux, on trouve les nœuds lymphatiques rétro-aortiques, l'origine du canal thoracique, les artères lombaires. Les quatre premières veines lombaires gauche et plus latéralement la chaîne sympathique lombaire gauche. À droite la veine cave inférieure avec deux étages. Un étage supérieur où l'aorte et la veine cave inférieure déterminent un angle aigu ouvert en roue. C'est l'espace interaortico-cave entre ces deux vaisseaux s'insinuent le pilier droit du diaphragme, en arrière, et le lobe codé de foie en avant. Un étage inférieur, où l'aorte et cave se rapprochent, restant séparés par les nœuds lymphatiques lombaires. À gauche, on distingue trois étages. Un étage supérieur avec la glande surrénale gauche. étage moyen avec le rein gauche et son île qui reste à distance de l'aorte. Étage inférieur avec les vaisseaux gonadiques et plus latéralement l'urter. En avant, dans l'espace rétro-péritoneal, l'orte répond à la veine rénale gauche, les nœuds lymphatiques lombaires, les ganglions nerveux du plexus solaire. En avant du péritone parital postérieur, on distingue trois étages. Un étage supérieur, ou plus en avant il y a la bourse au mental et le petit au montant. Étage moyen ou rétro duodénum pancréatique, avec l'isme de pancréas et la partie horizontale du duodénum comprise dans une pince vasculaire et l'étage inférieur au sous-diodénal où la horte est située juste en arrière du péritoine postérieur. A sa terminaison, deux rapports sont à souligner, la fourche vineuse iliocale plaquée contre le flanc droit de la colonne vertébrale, 2 cm au-dessous et en arrière de la bifurcation aortique et le mésocolon sigmoïde. Pour les branches terminales de l'aorte abdominale, on distingue les deux artères iliaques communes, il diverge selon un angle de 60 à 70 degrés, longue d'environ 6 cm. et ne donne aucune collatérale importante et il se bifurque en artère iliaque externe et artère iliaque interne. Puis il y a l'artère sacrée médiane qui naît de la face postérieure de l'aorte. Il continue sa direction et descend verticalement en avant du L5. Pour les branches collatérales, l'aorte abdominale donne des branches paritales et des branches viscérales. Pour les branches paritales, elles sont destinées à la paroi abdominale et au diaphragme. Elles comprennent les artères phréniques inférieures, droite et gauche, qui naissent des faces antérolatérales de l'aorte au niveau du TH12. Elles donnent des artères surrénales supérieures et se divisent en deux branches, médiales et latérales. Les artères lombaires, qui n'est pas paire de la face postérieure de l'aorte, sauf la cinquième paire qui n'est de l'artère sacré-média, ils se dirigent latéralement et se divisent en regard de trous de conjugaison de la vertèbre en deux branches. Une branche dorsospinale et une branche antérieure dite abdominale. Pour les branches viscérales, elles sont plus volumineuses que les artères parietales, ils comprennent le tronc qui naît de la face antérieure de l'aorte au niveau du TH12, oblique en bas et à droite, ils donnent trois branches terminales. L'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. L'artère mésentérique supérieure, qui naît de la face antérieure de l'aorte au niveau du L1, oblique en bas, en avant et à droite, il comporte deux segments. Un segment initial qui est fixe et un segment terminal mobile dans le mésentère où il se termine près de l'angle illusécal. L'artère mésentérique inférieure, née de la face antérieure de l'aorte au niveau du L3, oblique en bas et à gauche, il se termine par bifurcation en deux artères rectales supérieures. Les artères surrénales moyennes, qui sont inconstantes, se détachent des bords latéraux de l'aorte et abordent le bord médial de la glande surrénale homolatérale. Les artères rénales constituent les branches collatérales viscérales les plus volumineuses de l'aorte abdominale, à peu près 7 mm de calibre, et ils naissent des faces latérales de l'aorte à la hauteur de l H1, dirigées latéralement, ils gagnent l'huile rénale où ils se divisent en deux branches terminales, antérieures et postérieures. Les artères gonadiques, testiculaires ou ovariques, ils naissent de flanc antérolatéral de la horte, entre les artères rénales et la mésentérique inférieure, et sont très longues, plus grêles, ils gagnent des gonades homolatérales.